Bienvenue dans ce flash vidéo LibreOffice Writer. Nous allons voir comment remplacer des marques de paragraphe par des retours à la ligne. Si un retour à la ligne figure déjà dans le document, sélectionnez-le. Sinon, insérez le retour à la ligne par majuscule Entrée, sélectionnez-le, puis Copier. Par exemple, Édition, Copier ou CTRL-C. Pour remplacer les marques de paragraphe, Édition... Rechercher et remplacer. Rechercher dollar. Dollar utilisé seul dans cette zone, trouve les fins de paragraphe. Autre option, il serait naturellement possible de travailler sur une sélection de documents. On peut travailler également sur l'ensemble. Cocher Expression régulière. Cliquez sur « Tout rechercher ». Toutes les marques de paragraphes sont sélectionnées. Nous pouvons fermer le dialogue, garder la sélection, puis simplement « Édition coller. Une extension dont le lien est donné dans la description de la vidéo ajoute directement cette fonctionnalité parmi d'autres.